Oh Ah ouais, quand même Salut les amis J'ai mal J'ai sous squash et je me suis pris le mur En moral, j'ai mon compagnon de jeu, il se moque de moi, là Regardez-le, il est là Alors, raconte un peu comment ça s'est passé il a rebondi sur le mur. Euh, on aurait dit un film. Ça aurait dû être filmé. Ouais, ça n'a pas été fait drôle. drôle. Alors C'était drôle pour lui. Euh, ça n'est pas pour moi. En plus, j'ai mal au poignet. Je crois que je me suis fait très très mal au poignet. Je pense que ça, ça constitue aussi une belle métaphore encore. Parfois, on veut atteindre un objectif tellement tellement vite. On est la tête dans le guidon qu'on ne voit pas qu'en face, il peut y avoir un mur. Et quand il y a un mur qui arrive très vite, enfin le mur il n'est pas arrivé, c'est moi qui foncez contre le mur. Il n'a rien pris, il a rien eu le mur. Ah le mur il a pas bougé. Hein. Des fois les obstacles euh, ils prennent rien. Ah, alors j'ai eu un malaise. J'ai pas, pas perdu connaissance. J'ai mal. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc euh, simplifiez vos la vie et soyez heureux et ne prenez pas de mur. De temps en temps, regardez autour de vous. Et ne foncez pas la tête baissée. Ciao.